La World Policy Conference, comme chaque année, est une excellente occasion de faire une sorte d'état des lieux de la gouvernance mondiale et c'est particulièrement important dans ce monde qui change très très vite. Et chaque année, je crois que les débats qui ont lieu ici donnent un éclairage tout à fait intéressant, peut-être un peu différent de ce qu'on entend par ailleurs, mais toujours très très pertinent sur ce qui se passe au niveau mondial. C'est un lieu d'échange et donc pendant trois jours, euh discute, il y a du networking comme on dit, et puis ensuite, lorsque les actes sont publiés, c'est vraiment un document de référence. Et les grandes thématiques, si vous voulez, c'est ce qui se passe au niveau mondial, avec bien sûr les États-Unis, la Chine, des conflits régionaux qui sont en gestation, et puis en toile de fond, bien sûr, la question de la technologie et l'influence de ce changement de la technologie dans la société. d'ailleurs sur ce thème que demain j'expliquerai comment l'espace peut beaucoup apporter, et en particulier en plus qui concerne les questions liées à la lutte contre le changement climatique.